Bonsoir. Bonsoir. Bon, mais bonsoir à toutes bonsoir. et à tous. Merci d'être là pour ce nouveau bonsoir. Lundi des Resses qui est donc aujourd'hui consacré au nouveau livre de Pierre de Lyon. Donc, Pierre, on se connaît depuis longtemps maintenant. Il est professeur émérite de pédopsychiatrie à Lille, psychanalyste. Il a donc publié de nombreux livres, pas que chez RS mais chez RS aussi. Donc, vous en avez quelques-uns affichés là. Ils ont tous un lien assez fort avec la psychothérapie institutionnelle. Il nous en parlera certainement, puisque c'est le sujet du livre. Et donc, Patrick Fonjoras a accepté d'être le discutant. Merci beaucoup. On se connaît aussi depuis longtemps, puisque tu es directeur de collection... Euh, chez Erès depuis un moment, euh, de la collection des travaux et des jours. Tu es aussi traducteur et euh, tu as bien connu, et auteur, euh, donc euh, aussi, euh, tu as bien connu aussi Jean Moury, avec qui tu as publié Préalable à toute clinique des psychoses. Euh, bon, mais voilà, mais je vous laisse. Euh discuter, je crois que Patrick as préparé un petit texte pour introduire et euh, il, y a, il y aura la discussion euh, Voilà. Patrick Pierre visitant <rire> quelques contrées de ton arrière-pays alors que toi-même tu arpentes en grande et solide enjambée celui de Jean-Louis un titre possible à notre entretien, mais soudainement venu en tête, à mon propre étonnement, un titre inspiré de Marguerite Duras et de l'une de ses pièces, son nom de Venise dans Calcutta-Désert. Très sensible à l'accueil de ceux qui s'invitent sans l'avoir été, je te propose que nous évoquions ensemble ton livre, Où donc, en nous rangeant nous-mêmes sous le titre suivant, le nom d'Ouri dans le Calcutta désert. Après tout, tu nous invites à un voyage, en ayant pour prétexte et sujet Jean-Houry et la psychothérapie institutionnelle, dans un univers dont la complexité, tout à la fois, attire et éloigne un lieu d'humanité, mais aussi de conflits et d'intérêts divers, un monde dont on ne sait pas encore s'il change ou s'il est en train de s'effondrer, celui de la clinique des psychoses. Une dame dont la fille d'adoption venait d'être hospitalisée suite à un effondrement consécutif au décès de son jeune compagnon raconta au cours d'un entretien que, alors qu'elle venait réconforter sa fille hospitalisée depuis une semaine en psychiatrie, elle croisa le médecin responsable du service qui lui annonça que sa fille allait prochainement sortir. La dame, étonnée, qu'en si peu de temps, la chose eût pu être réglée, demanda si sa fille serait donc considérée comme guérie. Elle s'entendit répondre « Mais madame, l'hôpital n'est pas fait pour soigner. »« Ah bon Mais où soigne-t-on alors ?»« Prenez rendez-vous au CMP. »« Mais il y a plusieurs mois d'attente. » et eh bien aller dans le privé, etc. S'il est certainement vain de concevoir le soin en psychiatrie comme n'importe quel geste médical, tant là et les relations ont d'importance, il est tout aussi surprenant que le geste médical n'accorde point à celle-ci l'importance qui leur est due. François Tosquelles, l'inventeur de la psychothérapie institutionnelle, que tu cites souvent, Pierre, dans ton livre, avait coutume de dire, ce n'est pas la psychiatrie qui est une branche de la médecine, c'est la médecine qui est une branche de la psychiatrie. Façon provocatrice dans son style de dire que le geste médical lui-même ne peut faire fi de la dimension relationnelle. Il est autrement révoltant d'imaginer, de concevoir le soin en psychiatrie comme un acte technique. Exercé par un opérateur appliqué à respecter scrupuleusement principes et procédures prescrites en fonction d'un diagnostic souvent stéréotypé et qui se tiendrait à une juste et même distance dans un splendide isolement, c'est-à-dire hors toute relation et prise en compte des transferts, bref, hors sujet. Il est vrai que le travail clinique, c'est-à-dire psychothérapeutique, avec des personnes ayant des problématiques pathologiques difficiles, complexes, exige en même temps un engagement relationnel, d'autant plus important que l'on en ignore véritablement les tenants et les aboutissants, mais exige aussi une analyse continue des dynamiques institutionnelles afin que soient maintenues les conditions de possibilité de cet engagement. Peut-on dire qu'il n'y a pas de dehors à la relation thérapeutique dans la mesure où elle ne cesse de nous occuper, même lorsqu'on ne le sait pas, même lorsque, tournés vers le monde, nous nous employons à tisser des fils entre des îlots de signification, ou bien encore parce que la relation à l'autre souffrant nous constitue dans notre humanité. Comme dit un poète, être humain, c'est réciproque. Le non douri donc, lancé à travers le désert d'une psychiatrie que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de vétérinaire. Comme j'aurais pu tout aussi bien dire le nom de, de Lyon Car comme Jean-Houry, ton bâton de pèlerin en main, tu arpentes le monde, non pas tant pour apporter la bonne parole que plutôt faire en sorte que soit encore quelque peu retenu face au gouffre dans lequel la psychiatrie s'apprête à sombrer, cette clinique véritable qui nous importe et qui ne peut être dissociée de la prise en compte et de l'analyse des enjeux transférentiels et institutionnels. Et plus encore, et la suite de tes ouvrages le montre à l'envie, ce à quoi tu nous invites, comme les autres acteurs de la psychothérapie institutionnelle, c'est à la nécessité de penser. Il n'y a pas de théorie constituée de la psychothérapie institutionnelle, tout au plus quelques principes et notions empruntés ou inspirés de théories diverses, sinon cette exigence qui veut que l'on ne dissocie point le travail clinique du contexte dans lequel il s'engage et se soutient. Salomon Resnik, que nous avons tous deux bien connu et que tu cites dans ton ouvrage aussi, Évoquez parfois un texte d'Edwin Hubbott, Flatland, le plat pays. Un pays où les hommes seraient plats, où tout serait bidimensionnel, sans relief, sans profondeur, on pourrait dire sans arrière-pays ou sans pensée. Tu cites par ailleurs une très belle, quoique inquiétante, phrase du philosophe Henri Maldiné, « L'homme est de plus en plus absent de la psychiatrie mais peu s'en aperçoivent, parce que l'homme est de plus en plus absent de l'homme. Évoquer l'arrière-pays de Jean-Houry, mais aussi le tien, car dès la première ligne de ton livre, tu écris exactement, « Houry m'a aidé à devenir ce que je suis ». C'est, en son nom, ouvrir une perspective, se tourner vers ce qui nous regarde. Évoquer l'arrière-pays, c'est au-delà de la prolifération, de pseudo théories de commentaires sans fin, de gloses plus ou moins obscures, aussi s'opposer à l'apathie morale de la psychiatrie contemporaine. L'apathie morale qui contribue à faire disparaître sous la technique cette dimension humaine indissociable du soin. Une apathie morale qu'accompagne un certain effondrement de l'architecture théorique de la psychiatrie contemporaine ainsi qu'un oubli de son histoire, et souvent un refus de penser. Bien qu'essentiel, le cadre conceptuel peut devenir une prison, lorsqu'il se veut par exemple la seule façon d'envisager la réalité, ou encore plus lorsqu'il veut s'y confondre. Mais il ne se confond toutefois pas avec la pensée, qui comme l'arrière-pays, a pour effet fondamental d'introduire une perspective dans tous les sens du terme, un point de vue, un horizon, une échappée. Le philosophe Karl Jasper écrivait « Une pensée qui est claire n'est pas un savoir que l'on peut employer. » Évoquer Oury tel que tu le fais, c'est insister sur le postulat que si l'on ne peut concevoir la clinique sans la relation avec l'autre vers lequel le regard est tourné, on ne peut plus concevoir une théorie sans la pensée qui en est à la fois l'origine, le terreau, l'arrière-pays, mais aussi son devenir, son propre dépassement qu'elle entrevoit et vers lequel obligatoirement elle se tourne. Même lorsque tu présentes les principaux concepts qu'Houry a développés de multiples façons tout au long de sa vie, on entend bien le souci qui fait le sien comme le mouvement propre à la pensée, à la fois de les préciser toujours plus, mais aussi en même temps de préserver une part d'insaisissable, une réserve qui invite à se tourner vers ce qui, par et du fait de son absence, appelle à regarder au devant de soi. La perspective est ouverture d'un possible paysage sur l'horizon duquel les objets se, se détachent, se distinguent, sans toutefois réussir à faire taire les vibrantes relations qu'entre eux ils entretiennent. Mais voilà que chemin faisant, lisant ton livre, je constate que je me suis laissé aller à mes craintes et à mes préoccupations, plutôt que d'entrer dans le détail de ton texte. Mais je pense que c'est ton entière faute, car ton livre, ayant ouri pour prétexte, incline à se tourner vers son propre arrière-pays. Mais peut-on s'intéresser à l'autre sans se tourner vers soi De Lyon, donc. Par ailleurs, ayant tous deux comme point de référence et comme point d'appui la psychanalyse, nous savons qu'il est vain, qu'il serait vain, lorsqu'il s'agit de clinique et des psychoses, d'appliquer le dispositif analytique classique et orthodoxe. Aussi, je te propose, dans un second temps, de nous pencher sur ce qui constitue de fait l'essence de ton ouvrage, à savoir comment penser et construire un praticable qui nous permettra de rester présent face à ce qui se dérobe. À toi, Pierre. Merci, Patrick, de ce, de ce très beau texte que tu as écrit euh, en. Contrepoint point de ce que j'ai écrit, comme tu le dis, plutôt qu'en synthèse d'un texte, hein, vraiment. Merci aussi à Marie-Françoise de rendre possible cette discussion et cette présentation et d'avoir édité ce, ce, cet ouvrage. Euh, plus, plusieurs points, évidemment, dans, ton, dans ta présentation, nos fonds signes. Tout d'abord, évidemment, euh, cette... Euh, cette femme formidable écrivain, euh, non pas pour Tavide*, mais pour euh, le barrage contre le Pacifique, qui pour moi était un, un livre formidable que j'ai beaucoup euh, commenté justement avec Auré, euh, comme étant cette, euh, cette asymptote permanente de notre travail de mise en route d'un praticable pour lutter contre la psychose, et qui ne tient jamais tout le temps d'une vie, évidemment. Et donc, je, de réaliser cette chose-là en, en s'appuyant sur les beaux mots de, de cet écrivain redoutable et formidable, ça me, ça me paraissait une association importante. Euh, L'évocation de, de Resnik aussi, qui est, comme tu le disais, un ami commun, euh, de longue date, euh, qui nous a quittés il y a quelques années, et était quelqu'un de, de très important et dont euh, parlait avec beaucoup de, de révérence, même si de temps en temps, il était capable aussi de dégratigner un certain nombre de ses pratiques, mais c'est quelqu'un qui avait lui-même érigé une sorte de barrage contre le Pacifique, mais peut-être un barrage très particulier puisque il était surtout le traducteur du langage de la psychose pour nous. Hein. Mm -hmm. Et puis, enfin, cette phrase de, de Maldinet que tu as reprise, que je trouve vraiment très, très actuelle, hein, que si l'homme n'est plus présent dans la psychiatrie, c'est tout simplement parce qu'il n'est plus présent dans l'homme. Et on voit bien les, les, le sens du monde actuel. Hein. Encore euh, dimanche soir, je regardais les nouvelles sur Arte, et je, ou samedi soir, et j'assistais à un commentaire par un scientifique très content de lui qui disait que finalement euh, les cerveaux des drosophiles étant si proches des cerveaux des hommes que les expériences qu'il faisait sur la mémoire des drosophiles lui permettaient d'éclairer puissamment euh, la question de la démence d'Alzheimer. Bon. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais qui montre que la pensée actuelle a tendance à réduire des choses que Houry s'ingéniait à complexifier, non pas parce qu'il avait la, la, disons, la fringale de la complexité, mais parce que tout simplement il pouvait se faire celui qui porte la parole de la complexité. Et ces espaces du dire, un concept fondamental chez lui, n'en était qu'un des exemples parmi beaucoup d'autres. Alors, c'est vrai que euh, le compagnonnage avec Horry, qui a duré quand même euh, en gros 30 euh, et quelques années, c'est quelque chose qui, pour moi, a eu beaucoup d'importance parce qu'il m'a fait descendre des processus d'idéalisation dans lesquels ma pathologie personnelle avait tendance à m'engager, euh, pour revenir sur le terreau, hein, c'est un mot que tu as utilisé, le terreau de la concrétude et de la, la quotidienneté. Non pas parce qu'il méprisait l'abstraction, et Dieu sait qu'il était hyper doué pour, pour y accéder, mais parce qu'il pensait que toute pensée théorisante n'avait de, de validité que quand elle était enracinée dans l'humus. Hein. Il a beaucoup glosé justement, mmh. la question de l'humilité, de l'humus, de la terre, de la modestie, enfin toutes tous ces mots qui aujourd'hui sont trouvés complètement désuets par nos comportements, contemporains, l'humus, l'humilité, la gentillesse, le, la générosité, enfin tous ces trucs à la con, que les gens utilisent avec mépris absolu et qui sont au fondement de cette psychothérapie institutionnelle. Alors, c'est vrai, j'aime bien la manière dont tu parles de ce, de ce continent de la psychothérapie institutionnelle, parce que c'est vrai que c'est à la fois un énorme continent, mais il y a encore dedans ce continent, non pas comme l'Amazonie de Bolsonaro s'emploie à la massacrer, mais il y a encore beaucoup de forêts primaires, des concepts. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a toujours beaucoup intéressé dans cette affaire-là, c'est que ce n'était pas un protocole qu'on suit pour en faire une, un dispositif qu'on allait suivre pas à pas pour être quelqu'un de la psychothérapie psychothérapéationnelle. C'était quelque chose qui, à chaque fois, était nécessairement une découverte en appui sur des concepts élaborés par nos pères. Quand nous sommes assis sur les épaules de nos pères, nous voyons loin, hein, Bon, voilà mais euh, à chaque fois en disant « bon, d'accord, les concepts qu'ils nous ont transmis, mais alors là où je suis, comment je fais pour les appliquer ?» Évidemment, euh, l'application ne peut pas se faire tout seul, et donc la notion de groupe devient incontournable, et dès qu'on parle de groupe dans ce, ces concepts de la psychothérapositionnelle, on tombe sur le livre d'Oury, qui est celui qu'il a fait sur le collectif, et qui raconte des tas de choses nécessaires pour penser le groupe d'une façon très articulée et pour pouvoir transformer la réalité qu'on qu a devant nous en quelque chose qui soit intéressant pour les patients qui présentent ces pathologies archaïques. Alors on voit bien que, et tu en as parlé également, devant moi ce que je considère comme un effondrement de la psychiatrie publique, la psychiatrie privée je ne connais pas tellement à part la Borde, la Chénet et quelques autres, mais c'est surtout la psychiatrie publique que je côtoie. Et quand je vois l'ampleur la, du désastre dans les équipes que je rencontre, je suis quand même très étonné que finalement un certain nombre de, de psychiatres de nos collègues se laissent aller à cette paresse intellectuelle qui consiste à mettre en évidence l'importance des neurosciences et seulement l'importance des neurosciences. Voilà. Je, je suis très étonné que des beaux esprits puissent considérer que la psychiatrie ne viendra que des neurones. Les, les découvertes à venir de la psychiatrie ne viendront que des neurones. Encore dans le monde d'aujourd'hui, on voit un article sur euh, la génétique de l'autisme où, où les, les prétendants au trône de la connaissance euh, sophistiquée en matière d'autisme disent qu'on est, est en train d'avancer vers euh, une compréhension essentiellement génétique de l'autisme. Bon, peut-être que ces choses-là sont intéressantes à connaître et je suis le premier à me féliciter des découvertes des neurosciences et de la génétique, mais en aucun cas je peux considérer que ça suffira à s'occuper des autistes, un autiste dont on a parlé dans une équipe avec laquelle j'étais en contact aujourd'hui, un autiste qui s'automutile, qui agresse les autres, qui sera insupportable dans les équipes, qui détruit tout sur son passage et pour lequel on a les consignes du ministère de la Santé qui sont de ne surtout pas faire d'enveloppement, hein, parce que ça pourrait quand même être une méthode barbare pour ce petit autiste qui lui-même transforme les autres en barbares. Donc, on voit bien que cette psychiatrie qu'on nous propose est une psychiatrie de l'effondrement nécessaire. Alors voilà, plutôt que d'en rester à ces constatations qui nous conduiraient à nous automutiler nous-mêmes et à nous priver d'une pensée tu as dit qu'elle était nécessaire pour continuer à vivre, eh bien, je pense qu'il faut aller vers quelque chose qui serait, là où vous êtes en train de constater que l'effondrement est proche, et eh bien, écoutez, euh, achetez chez RS ce petit livre qui s'appelle, non pas Auridon, Auridon que je vous le conseille évidemment, mais euh, « La constellation transférentielle ». Pour moi, l'antidote absolu à l'effondrement, c'est la constellation transférentielle. Vous êtes dans une équipe, vous êtes avec l'idée que vous allez vous effondrer. Ben, si vous êtes plusieurs, deux, trois seulement, à avoir cette constatation commune, ben, profitez-en pour faire une constellation transférentielle. Et à ce moment-là, vous allez voir, la vie va changer pour vous. Donc moi, je trouve qu'il faut absolument, devant cette déshérence épouvantable que connaissent les équipes de psychiatrie publique aujourd'hui, dans, les, dans le médico-social aussi, très rapidement, c'est en train de foutre le camp en, en morceaux, eh bien, il faut que les gens se ressaisissent avec l'idée que l'inconscient, bien sûr, existe, mais ça c'est très abstrait. Mais la constellation transférentielle existe, c'est-à-dire ça, ce n'est pas du tout abstrait, c'est quand je suis avec un patient et qu'il m'adresse quelque chose, comment est-ce que je considère ce qu'il m'adresse Est-ce que je considère que c'est la parole ou le signe ou les signes d'un humain qui est en train de s'effondrer lui-même dans sa propre folie et qu'il m'adresse parce qu'il considère que je suis un sujet et que je vais considérer que ce qui m'adresse comme signe, ça vaut le coup d'être considéré comme étant les signes de détresse d'un sujet qui s'adresse à un autre sujet et donc restaurer la nécessité incontournable du concept de transfert. Et à ce moment-là, si on restaure cette constatation, cette constatation évidente que le transfert existe et donc qu'il est le moyen de communication par défaut de tout euh, humain vivant qui est en train de vivre son effondrement, et bien à ce moment-là, ce transfert, puisque je sais que dans les pathologies archaïques, ce n'est pas, comme tu l'as dit très bien, tu l'as rappelé, la curtie orthodoxe qui va le ramener dans le monde des vivants et des humains, c'est la constellation transférentielle qui va pouvoir le faire. Et à ce moment-là, avec ces plusieurs autres avec lesquels j'ai ces témoignages de l'effondrement en train de s'exercer, etc., ben je vois bien que si je peux en parler avec quelques amis, eh c'est quelque chose qui va changer la manière dont je vais faire vivre l'institution. Et si je fais vivre l'institution, aussitôt deux personnages deviennent tout à fait essentiels. Toscaïès, hein, qui a été celui qui a formé Ouri, quand même, il ne faut peut-être pas oublier cette notion très importante, et puis Ouri lui-même, qui a su bénéficier de la transmission de Toscaïès, non pas comme d'un pigeon en train de psita euh, les enseignements du maître, mais comme étant un type qui est dans une dialectique permanente avec son maître et qui n'arrête pas de l'emmerder en lui disant « Ouais, tu dis ça, mais enfin quand même, c'est pas tout à fait ça. » Et s'ensuit une discussion, qui est une discussion de constellation transférentielle. Et on voit bien que ces personnages que j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître de près, pour euh, me considérer comme un de leurs amis, eh bien... C'est des personnages qui ont eu sur moi cet effet d'antidote absolu hein, de pouvoir faire quelque chose contre l'effondrement. Alors voilà, donc, ce livre est fait pour rendre hommage à Ouri et par lui à Toscaïès. Et je pense que c'est dans la période actuelle très important de pouvoir côtoyer des gens comme ça, c'est-à-dire comme je le fais moi-même ils sont toujours vivants pour moi, je, je suis très souvent en train de parler avec eux, et donc je vois bien que les questions qui me, que je leur pose, ils me répondent, évidemment j'y suis un peu pour quelque chose dans la réponse, mais ce n'est pas une réponse que je me serais faite à moi-même dans le miroir, c'est une réponse qui est ternarisée par tout ce que j'ai vécu et traversé avec eux, que je leur ai confié, qu'ils ont pu transformer, et qui m'a transformé moi-même. Donc j'insiste beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, plutôt que de se laisser aller à cette désespérance qui consiste à dire « tout fout le camp, c'est l'effondrement », eh ben, acceptons euh, cette constatation que c'est l'effondrement qui nous guette, mais n'acceptons pas cet euh, état d'esprit qui consisterait à dire « bon, il va falloir en passer par l'effondrement et après on verra, il faut lutter contre l'effondrement, il faut s'appuyer sur cet enseignement qu'ils nous ont transmis. Et c'est pour ça que je le fais de façon un peu passionnariat. Hein. Je, je reconnais mes défauts, je suis capable d'être une passionnariat. <rire> eh bien, je le suis à propos de de Tosquelles. Et voilà, je, je, je ne souhaite pas en dire beaucoup plus, j'aimerais bien peut-être que dès maintenant on puisse en discuter un peu avec ceux qui participaient à cette à ce débat et à cette discussion. Juste un point, parce que tu as complètement désorganisé ce <rire> plan que j'avais fait. Donc, ce que je voulais, c'était d'abord, si tu voulais bien, hein, reprendre cette phrase que tu mets en premier. enfin, ce n'est même pas une phrase, la première ligne de ton livre, c'est « Ouri m'a aidé à devenir ce que je suis ». Oui. Tu peux commenter un peu oui, je crois que c'était un précepte Nietzschéen, c'est ça. Hein. Euh, Deviens ce que tu es. Bon, ben, et, et, oui, donc, même chez Nietzsche, il faut un, un maïoticien dans les parages parce que le, le, le travail de l'accouchement ne peut pas se faire tout seul. Donc, il se trouve que moi, j'ai eu la chance, euh, après euh, avoir rencontré l'horreur de l'asile dans l'hôpital à côté d'Angers, Saint-Jean-sur-Loire, d'avoir rencontré heureusement des gens qui m'ont justement tendu la perche. On est, on est dans un asile, ça ne peut pas continuer. Est-ce que tu nous rejoins dans la barque pour euh, travailler avec nous dans la chaloupe et, et ramer avec nous Et donc, parmi ces personnes-là, il y avait Colbin, il y avait Henri, il y avait des gens qui étaient en lien avec Uri. Et c'est comme ça que très rapidement, j'ai rencontré Uri. Et je me suis bien rendu compte que le fait que je passe de la pratique concrète de la quotidiennité partagée avec l'équipe dans laquelle je travaillais, au fait de rencontrer euh, tous les deux mois euh, dans ce groupe de brignac qu'on a rapidement constitué avec Ouri, et de pouvoir euh, avoir sa position au fond de commenteur de, de nos actions, de nos réflexions, ça a été absolument essentiel pour transformer complètement la manière dont j'envisageais de faire de la psychiatrie comme un scout. Hein. J'étais parti sur une idée que c'était du scoutisme, la psychiatrie. En fait, il suffisait d'être généreux, de faire un bon groupe et, et qu'on allait faire des sorties ensemble dans la forêt et que ça allait être formidable. Bah, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça le problème. Et donc, c'est Ouri qui m'a aidé à transformer ça. Mais je, je l'associe toujours avec Toskayès, yes, que Ouri m'a demandé de rencontrer. C'est Ouri qui a pris rendez-vous avec Toskayès, yes, pour que j'aille à la Candélie le rencontrer. Donc c'est quand même quelque chose de très important pour moi, ce, ce rendez-vous avec Toscaïès. Et quand je suis arrivé chez Toscaïès, j'ai tout de suite constaté que ce n'était pas l'institution qui comptait en premier, c'était la rencontre avec le patient qui comptait en premier. Et que l'institution n'avait d'existence sur un plan éthique que si elle était déduite de la rencontre avec le patient. On pourrait dire que Uri, me demandant d'aller voir tout ce qui est, ça avait sans doute senti chez moi qu'il y avait besoin qu'il y ait un deuxième accoucheur dans le coin qui vienne m'aider à accoucher vraiment de cette, cette découverte formidable pour moi. Parce que ça a transformé mon scoutisme en type psychiatrique de base, qui était quand même complètement à côté de la plaque quand j'y repense maintenant. Et ça a fait de moi bon ben, quelqu'un qui a besogné toute sa vie pour essayer de faire en sorte que des constellations transférentielles soient possibles. Mmh. Donc voilà ce que ça m'inspire, ton commentaire. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir Ça serait sympa. <rire> Il y a Laurent Lemaitre, je vois, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour et puis tout d'abord un amical salut à Patrick et Pierre de Lyon que j'ai croisé il y a maintenant pas mal d'années à Saint-Alban et je voudrais te remercier Pierre parce que mon épouse m'a offert ton livre il y a quelques jours, je l'ai dévoré, il m'a... Il m'a mis en trois dimensions, ce que je n'avais vu qu'en deux quand j'étais jeune. Et puis, il m'a surtout conforté que la psychothérapie institutionnelle avait été pour beaucoup dans, dans ma pratique clinique tout au long de ma carrière. Et je voulais te dire que quand... Euh, tu dis à propos d'un paragraphe que tu as appelé le collectif, le, com le, le séminaire de, de Sainte-Anne, euh, ta première phrase porte sur est-ce que la psychothérapie institutionnelle est morte je, Cette question-là m'a traversé tout le temps, et il se trouve que moi j'ai quitté assez vite la pédopsychiatrie pour aller travailler en cancérologie pédiatrique. Eh bien, Je pense que dans ces lieux-là, la psychothérapie institutionnelle existe encore. Ce sont des lieux où le collectif est extrêmement présent, où le patient reste le sujet de tous nos échanges et de toute notre tentative de compréhension en l'associant en permanence, où on ne soigne pas depuis la rive, mais dans le bain avec les patients, où on se sent souvent invité dans le service qu'il s'est approprié au fil des longues semaines et des longs mois parfois qui l'y qui font vivre. Et je, je pense qu'il faut aussi élargir justement cette psychothérapie institutionnelle à d'autres lieux que celui de la, de la psychose et, et de la psychiatrie. Voilà ce que j'avais envie de, de, te, de te dire. Merci mon cher Laurent de ton… tu remercieras ta femme aussi de t'avoir fait ce cadeau sympa. <rire> Je euh, pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec un Grimaldi, qui est un diabétologue euh, parisien bien connu, euh, et qui me demandait, mais est-ce que la psychiatrie de secteur ne pourrait pas euh, être utilisée euh, dans toutes les pathologies chroniques, comme le diabète, etc. Et je lui disais, ben, exactement, euh, je pense que la psychiatrie de secteur fait partie des dispositifs qui devraient être absolument étendus et ça commente aussi la phrase que Patrick a rappelée de Toscaïès, que c'est la psychiatrie, euh, que la médecine est une branche de la psychiatrie, ça serait très intéressant que les, les psychiatries de secteur puissent être appliquées dans toutes les, les pathologies chroniques, c'est-à-dire au long cours. Hein, bon. Alors, la cancéro fait partie évidemment de ces pathologies-là, et je pense que la psychiatrie de secteur, c'est un mode organisationnel, mais c'est sous-tendu par la conceptualisation de la psychothérapie rationnelle. Une psychiatrie de secteur sans psychothérapie nationale, on a bien vu ce que ça donnait. Ça donne des trucs uniquement staliniens, on pourrait dire. Alors que quand c'est sous-tendu par la psychothérapie nationale, ça a vraiment une vie très, très intéressante. Et à ce moment-là, ça peut tout à fait s'appliquer à ces différentes pathologies. Moi-même, quand j'étais à Lille en activité, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, à peu près, dans le service de néonatalogie, hein, avec les néonatologues. Et j'avais exactement l'impression que toi, j'avais l'impression qu'ils pratiquaient la psychothérapie passionnelle sans le savoir, et que toutes les réunions qu'on pouvait faire ensemble de soi-disant régulation, on voyait bien se dessiner ce, cette espèce de collectif tout à fait particulier, qui tient quand il y a une solidarité entre les soignants et qui ne décident jamais les uns sans les autres, qui, qui prennent des décisions, qui tiennent compte de la vie des autres, même s'ils sont d'un avis inverse, etc. etc. Toutes ces dimensions-là paraissaient tout à fait. Donc, moi, je partage tout à fait ce point de vue. Je pense qu'on devrait être assez offensif sur ce plan-là et qu'on devrait effectivement en parler plus ouvertement. Évidemment, euh, il y a eu un sale coup quand les gens de la l'HAS n'y connaissant rien, se sont mis à dire que la psychanalyse et la psychothérapie passionnelle, c'est vraiment des trucs absolument formellement déconseillés dans la prise en charge de l'autisme. Les mecs qui ont écrit ça ne savaient même pas de quoi y hein, ils parlaient. Je suis sûr qu'ils n'avaient lu aucun texte sur la psychothérapie passionnelle, ils savaient juste qu'il y avait des GUS qui faisaient de la psychanalyse d'autisme et, et qui étaient de la psychothérapie passionnelle. Donc euh, ça a été vraiment un truc euh, typiquement de faux self qui s'est produit une fois de plus. Et je crois que ça aboutit à des effets euh, terribles sur l'ensemble du champ de la santé. Hein. Quand les gens vont se réveiller, parce que je pense que ça va arriver, et notamment toutes les familles qui ont été manipulées par le pouvoir d'État hein, qui s'est servi d'elles pour casser la gueule de la psychiatrie de service public, quand les gens vont se rendre compte que, en fait, sous couvert de neurosciences, le nombre de camisoles de force augmente de façon euh, éhontée, dans le service public, non pas parce que les soignants sont des salauds, mais parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement, ben ils vont se dire quand même qu'il y a un problème. Hein. Les neurosciences qui nous avaient promis de pouvoir vraiment euh, libérer euh, le fou de ces chaînes sur le mode pinélien actualisé au XXIe siècle, les gens vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir par le pouvoir. Et à mon avis, des alliances vont changer. Les familles vont se rapprocher des soignants qui pratiquent une psychiatrie humaine et peut-être que des, nouveaux, des nouvelles pistes vont pouvoir se dégager. Et si on peut, euh, on pourrait dire, agréger à ces mouvements de changement d'alliance toutes les pathologies chroniques, telles que la cancéro, mais tout un tas d'autres pathologies euh, graves, des maladies graves, je crois que ça pourrait constituer un courant, un, un courant intéressant pour défendre les valeurs humaines auxquelles nous sommes très attachés. Je ne dis pas que les neuroscientifiques ne sont pas attachés aux, aux, aux valeurs humaines, mais dès l'instant où certains neuroscientifiques prétendent qu'il n'y a plus que la neuroscience, qui est l'espoir de la psychiatrie, ils font de la désinformation, euh, si c'est conscient ben, je trouve que ce sont des pervers, si c'est inconscient, il ferait bien d'aller voir un bon psychanalyste. Hein Alors, d'autres mains tendues ou levées Je veux bien dire quelque chose, peut-être, pour briser le silence. Euh, J'ai été très sensible, évidemment, à, à vos deux interventions. Euh, je dois dire que je dois écrire quelque chose sur votre livre, moi aussi, bientôt. Enfin, je suis en train de le faire. Et je trouvais que votre ouvrage était à la fois une histoire de la psychiatrie, de l'âge d'or de la psychiatrie. Hein. Euh, J'en ai vécu un petit morceau, moi, de mon côté. Euh, et puis aussi un manuel à l'usage des jeunes psychiatres. Et psy, évidemment, en général. C'est hein. euh, une mine, comment c'est ce se disait, les psychistes. Les psychis, oui, le un enfant les aussi. Voilà. Les enfants aussi le disent, un psychiste. Mm -hmm. <rire> Et qu'est-ce euh, que je voulais dire, oui. Euh, donc, pour moi, c'était très, très visifiant de relire. Hein. J'ai cessé de, enfin, de, de travailler en institution depuis déjà quelques années. Euh, donc, j'ai revécu, moi aussi, quelque chose de l'arrière-pays m'avait transmise moi euh, euh, Jôme Mananti en, en particulier hum. euh, c'est quelque chose qu'elle m'a vraiment euh, dont elle m'a beaucoup parlé de son arrière-pays hein, voilà, et que je retrouve évidemment dans votre livre et, et dans, voilà, dans ce que vous avez évoqué, monsieur Fogeras euh, d'autre part euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, que euh, c'est très important ce que vous dites sur le, le évidemment, rencontrer le patient. Hein. Bon, moi, survé, je peux dire que j'ai survécu comme ça en travaillant d'abord avec le patient, mais le patient sans la, la, la, la constellation transférentielle, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, c'est-à-dire que, mais j'ai toujours misé sur le fait qu'on pouvait travailler à deux ou trois que s'il y avait une petite alliance déjà entre quelques personnes, quelques collègues, ben c'était quand même gagné. Hein. Quand on, quand on, on avait pour euh, avant tout, euh, euh, quand on donnait priorité à cette rencontre, à ce travail avec le patient, ce qui aidait, c'était la petite alliance qui va permettre au moins de rendre vivant certains, euh, certains concepts ou idéaux, enfin, oui. projets. Hein. Voilà. Euh j'ai travaillé 30 ans dans un club thérapeutique hein, hein, hein. et, et c'est vrai que ça a été ma première approche avec la, la psychiatrie donc euh, voilà tout ce que vous avez développé hein, de, évidemment de la psychothérapie institutionnelle me, me parle énormément hein. ça a été vraiment pour moi l'essentiel de de mon travail de, de psy à l'hôpital, même si j'ai travaillé en, euh, dans l'intra, dans, euh, dans, dans, dans, dans, les, dans les CMP, etc. Mais le cœur de mon travail, c'était le club thérapeutique, et c'est ça qui m'a formée. Voilà. Alors, ce pas des questions que j'ai posées, je suis désolée, c'est juste vous dire combien voilà votre livre me... Me, me, me touche particulièrement et me permet aussi de, de ressaisir des choses qui ont été tellement importantes pour moi et puis avec l'éloignement enfin bon on a toujours le truc bien sûr le terrain de rassemblement de, euh, de le cool. terrain de rassemblement des clubs hein, pour l'utilité des clubs thérapeutiques hein, qui qui reste vivant qui fait que ça, ça reste vivant mais voilà euh, tout ce que vous décrivez a vivifié à nouveau euh, ma, ma ma mémoire quoi, et, et, et mes idées et mes, bah, mes idées aussi hein. <rire> voilà. merci. donc je vous remercie merci beaucoup à vous peut-être il euh, y a Elisabeth forveille qui on voilà. un... ah voilà Moi, je oui je, je profite de l'intervention de Madame Barbibe pour euh, aussi oui. témoigner et en effet donner quand même un peu d'espoir parce que effectivement, toutes les années que j'ai passées en pédopsychiatrie j'ai jamais pu, euh, enfin c'était pas du tout un service de psychothérapie institutionnelle mais malgré tout j'avais réussi à faire un îlot, hein, un îlot avec des gens mais qui étaient tout à fait d'accord alors je ne sais pas maintenant parce que le patron me laissait quand même faire euh, ce que je voulais, il disait euh, tout le monde doit faire ce que je dis, sauf Elisabeth Forveille. de toute façon, elle ne fera que ce qu'elle veut. Mais maintenant, ça n'existe plus beaucoup. Hein. Et donc, effectivement, moi, je l'ai connu, Oury, euh, j'avais 20 ans, entre 20 ans et 22 ans, c'était encore l'école freudienne, et euh, ça m'est toujours resté, je le cite, quand je fais une communication, une, bon, euh, il faisait un groupe de contrôle institutionnel, ça s'appelait, Et euh, à l'école freudienne, et euh, il disait, Bon, ben si tu es tout seul, c'est foutu, t'as plus qu'à t'en aller. Et à un autre, il dit, mais tu n'y a pas une petite secrétaire ou une femme de ménage. Et, et ben là, vous pourriez commencer. Et donc, effectivement, mm -hmm. euh, c'est comme mm -hmm. ça qu'on peut s'en sortir. Et c'est vrai qu'actuellement, euh, par exemple, je, je donne des cours là-dedans euh, à la fac, comment ceux qui ont une formation après, j'ai oublié le nom. Euh, et, ah ben oui mais nous on peut rien faire dans des euh, rien faire enfin, je, je dis mais vous pouvez rien faire vous n'allez pas changer toute l'institution mais vous pouvez euh, euh, commencer vous voyez donc voilà donc c'est de là que pour venir, station, enfin quelque chose mais euh, de l'intérieur sans, sans, sans vouloir euh, euh, changer euh, tout euh, tout l'établissement c'est tout oui. Je suis bien d'accord avec toi Elisabeth, il ne faut pas se laisser aller, il faut lutter. Oui. Quelqu'un d'autre à, à propos de lutter, quand on se retrouvait à, à Saint-Alban, je me rappelle avoir euh, demandé à Lucien Bonafé, mais qu'est-ce que quelqu'un comme vous peut transmettre à un jeune psychologue comme moi et il m'a dit, résister à la pensée toute faite. C'est ça. Voilà. ça. Allez-y, allez-y. Bonsoir. Euh, du coup, je m'appelle Sabra. Je suis, euh, je suis psychologue et, et j'ai repris les études. Je fais un doctorat et, et dans ce cadre-là, je me suis euh, beaucoup nourrie des lectures autour de la psychothérapie institutionnelle. Euh, pour proposer dans des institutions médico-sociales euh, une forme de tiercité, cit euh, je crois. Euh, et du coup, on a proposé euh, ce qui m'interpellait dans le milieu euh, institutionnel médico-social. Donc là, j'ai travaillé dans un ITEP et là, je vais travailler dans un centre éducatif fermé. Euh, C'est un espèce d'entre-soi institutionnel où j'avais l'impression que le regard des professionnels était vraiment enlisé dans une quotidienneté euh, mais qui pouvait euh, quelque part fixer le jeune à euh, son identité euh, du côté de handicap, délinquance, etc. Et donc j'ai proposé qu'on puisse inviter d'autres à venir partager la quotidienneté. Euh, donc on l'a fait pendant un an dans un ITEP, ça a été assez intéressant du retour des professionnels et, et des enfants qui du coup se retrouvaient dans un milieu euh, euh, plus uniquement assigné à ce qui fait symptôme pour euh, l'autre social, c'est-à-dire handicap, etc. Et là, on, on nous invite dans un centre éducatif fermé en nous disant bah, « essayez de proposer de l'ouverture euh, de ce côté-là ». Et c'est poser la question de euh, « qu'est-ce qu'on crée comme espace de dialogue entre ces tiers qui vont venir vivre le quotidien ?» Donc on choisit des tiers qui, qui sont soit des artistes, soit des agriculteurs, on, voilà, à partir vraiment de ce qu'il y a, dans, à partir du milieu, en fait, et de et des possibles de la spécificité de l'établissement. Donc, euh, en fonction de, de où on se situe, euh, on essaie de, de proposer ça. Et du coup, je, la question que je me pose, moi, c'est… Euh, alors, euh, j'ai voilà, l'impression que tout le monde a, a travaillé et courri et tout le monde connaît super bien, donc euh, je m'autorise à, à vous adresser euh, ce questionnement que j'ai. Euh, Aujourd'hui, on se posait la question de comment créer le dialogue entre euh, ces adultes, c'est-à-dire ces tiers et ces professionnels pour euh, faire émerger quelque chose d'une constellation transférentielle. Et moi, je me posais la question de la place de ces adolescents dans ces espaces de dialogue. Euh, Est-ce que finalement, on peut penser quelque chose avec eux euh, Voilà. Je crois que c'est ça la question. Oui, que c'est une question très intéressante. Il faudrait prévoir une journée de formation là-dessus. <rire> Parce que... Oury disait souvent qu'il avait compris que ce qui se passait à Saint-Alban, c'était le club thérapeutique qui pouvait fonctionner grâce au fait que les soignants pouvaient se réunir dans l'association culturelle. Et là, dans l'exemple que vous donnez, dans la question que vous posez, je pense je reçois un peu les choses comme ça. J'ai l'impression que si on veut pouvoir faire des réunions avec les adolescents, y compris dans des centres éducatifs fermés, ce qui n'est pas une, une mince affaire hein, quand même, pour greffer de l'ouvert dans les centres éducatifs fermés, ce <rire> n'est pas gagné d'avance. Euh, il, faut, il faut avoir une structure de soignants dans laquelle on va pouvoir réfléchir à ces, à ces questions-là. Okay. Si on le fait direct avec les ados, puis qu'on met tout sur le même plan avec les ados, le risque est, est qu'on ne puisse pas euh, travailler les effets de transfert qu'on reçoit de la part des ados et qu'on soit directement dans quelque chose qui est un partage direct et sans qu'on puisse le transformer vraiment en quelque okay. chose d'élaboré. Okay. Donc il me semble que ça peut être intéressant de penser d'une part la réunion avec les ados comme étant euh, euh, presque un souci démocratique de mm -hmm. associer à l'organisation de la vie quotidienne par exemple, ou de faire des sujets sur, euh, je ne sais pas quoi, tout un tas de questions qui intéressent les oui. ados, mais d'avoir aussi euh, en double quelque chose qui serait une réunion entre professionnels, dans laquelle à ce moment-là vous pouvez tout à fait introduire les artistes et les personnes oui. avec lesquelles vous collaborez, mais euh, dans lesquelles vous allez réfléchir en position un peu tierce ou un peu méta à ce qui se passe avec les ados. Oui. Et à mon avis, ça vous aidera à la réunion suivante avec les ados à être beaucoup plus... Vous voyez, dans quelque chose qui est un, une capacité transformatrice, alors que quand on est comme ça en direct, souvent, on se retrouve pris dans des transferts massifs, euh, oui. desquels on de ne peut pas faire grand-chose parce qu'on n'y a pas suffisamment réfléchi entre professionnels. Super. Il me semble que la constellation transférentielle s'inscrit un peu dans cette, dans cette idée-là, mm -hmm. une sorte de second niveau par rapport aux relations qu'on a quand on est en train de partager la vie quotidienne avec des patients, ce qui est une, un nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Hein, vous voyez, c'est un peu comme ça que je vois les, les choses. Merci. Alors, euh, bonjour, je... Euh, je, je me permets plutôt de témoigner parce que je suis en Outre-mer, je suis au Québec. Euh, de vous parler. Je suis nouvellement retraitée du système public dans lequel j'ai travaillé en externe euh, durant plus de 30 ans. Oui. Euh, C'est une désolation euh, épouvantable de voir comment euh, les comportementalistes ont pris le, le plancher euh, qui a un contrôle sur les suivis en externe. Et euh, je dirais qu'ici, euh, les psychanalystes, et il y en a, euh, j'ai eu un séminaire depuis 25 ans avec certains d'entre eux, euh, qui sont des collègues et des amis, mais ils ne sont pas dans le réseau public. Ils sont tous dans le privé ou pratiquement tous. Oui. Et euh, ma façon de lutter était. Euh, vous dire que dans des réunions cliniques avec tous les collègues psy et de toute formation professionnelle, le mot inconscient est banni. Ah oui. Euh, c'est pas possible de parler ces termes-là. Ça fait une levée de bouclier euh, et puis c'est pas la question de théoriser et de se rendre euh, incompréhensible pour des gens qui fréquentent pas ce, cette théorie-là. Mais c'est aussi de penser autre chose que le symptôme, ce n'est pas possible. Alors moi, ce que j'ai essayé pour lutter, juste avant de partir, j'ai réussi à faire venir un groupe d'art qui s'appelle « Les impatients euh, », qui a des satellites un peu partout au Québec et qui fait de l'art, mais pas de l'art-thérapie, la, de mais de l'art avec une clientèle de santé mentale pour sortir un peu des sentiers battus, oui. du symptôme et de la maladie, entre guillemets. Mais oui. je vous écoute et je vois qu'il y a encore quand même de l'espoir, à mes yeux, beaucoup plus que chez nous, pour instaurer... Euh, une psychothérapie institutionnelle à laquelle je crois, malheureusement, euh, qu'il est impossible euh, de penser à court ou à moyen terme. Avec les décideurs français, qui sont des gens très, très évolués, qui sont très cultivés, rôlent le système québécois en France. Et c'est la référence absolue pour eux. Donc, si, si on a encore un peu d'espoir, c'est parce qu'on n'est pas encore complètement contaminé comme vous l'avez été par... Euh, une pensée très, très monolithique, hein, je crois. Alors, oui. moi, je crois qu'il faut, il faut absolument qu'on qu puisse faire en sorte que, justement, une ouverture puisse se produire. C'est pour ça que je plaide beaucoup pour euh, ce que j'appelle, euh, avec, avec mes maîtres Tosquet et Seori les rapports complémentaires. Hein. C'est-à-dire, de même que dans la psychiatrie de secteur, on a besoin de travailler avec l'assistante sociale du quartier du, du patient avec l'institut de l'élève avec euh, les parents avec euh, euh, l'orthophoniste de ville et puis l'équipe de psychiatrie de secteur pour euh, soigner un autiste de la même manière, je pense qu'on a besoin de travailler avec les neuroscientifiques pour les aspects de recherche, avec certains comportementalistes pas trop bornés, avec les aspects d'éducation qui, dans certains cas, sont bénéfiques, et puis avec ce que j'appelle la psychopathologie transférentielle pour traiter toutes les questions qui sont de l'ordre de la souffrance physique, les angoisses fondamentales. Et si on arrive à travailler de cette manière-là, avec les différents courants de pensée, je trouve qu'on sera beaucoup plus utile aux patients. Et je suis vraiment étonné de voir que les, les grands scientifiques euh, euh, aient réussi à influencer les gouvernants pour qu'ils puissent penser que, euh, contrairement à ce qu'Edgar Morin a passé sa vie à nous enseigner, c'est-à-dire la question de la complexité, on puisse penser que ça, ça serait finalement très simple les choses et qu'il n'y a qu'une seule connaissance ou qu'un seul pan de connaissance qui peut répondre aux questions complexes de la vie humaine. Et ça, ça me paraît tellement dingue que je, je suis vraiment très étonné. Sauf si on retient l'idée probablement que la surdétermination économique fait que les hommes politiques cherchent la simplification parce qu'elle est toujours parallèle aux économies. Alors que la complexité euh, nécessite de faire intervenir beaucoup de gens, évidemment, ça coûte un peu plus cher. Et les résultats sont sans commune mesure avec, euh, quand on les compare avec ceux de la simplification. Donc c'est pour ça que je plaide pour une complexité euh, bien tempérée. Hein, J'utilise les mots de Jean-Sébastien Bach complexité bien tempérée pour pouvoir lutter contre la simplification abusive qu'on nous vend actuellement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'humanité, mais uniquement avec le profit, et avec les actionnaires. Est-ce que vous décrivez de la dispersion dans le privé, hein, les uns et les autres, la dispersion dans le privé des, des, des ressources qui pourraient répondre à ces questions-là, ça va donner lieu à des cloisonnements infinis et ça va aller contre eux, la meilleure santé mentale des gens dont il est question. Donc, à mon avis, c'est vraiment euh, épouvantable ce qui se prépare. Il faut lutter euh, avec nos moyens de penser et avec nos, nos exemples concrets de la clinique ordinaire pour montrer que nos conceptions ne sont pas du tout des conceptions ridicules, mais qu'elles sont au contraire euh, ancrées dans la profondeur historique. Et à ce sujet-là, je veux remarquer que si la psychanalyse est décriée par les... Par les décideurs actuellement, hein. euh, il y a quand même 12 millions de personnes en France qui ont regardé la série En thérapie. Et oh. au point qu'ils ont fait une deuxième série euh, dans lequel le bon psychanalyste reçoit tout un tas de patients dans lequel beaucoup de Français s'identifient. Hein. Et 12, 12 millions de vues de ces de ces séries-là, c'est tout à fait extraordinaire. Et je trouve que peut-être RS pourrait nous y aider il faudrait qu'on fasse une troisième série maintenant qui s'appelle « En thérapie institutionnelle ». Et ça permettrait de montrer au public français que les gens qui font de la psychothérapie institutionnelle, contrairement à ce qu'on a dit d'eux, étaient des gens tout à fait raisonnables et intéressés par la complexité et qu'on aurait vraiment intérêt à déployer ce message politique sur les ondes. Voilà. Et la, la, troisième, la troisième saison va se passer dans… Dans un CMP hein, ou un hôpital. Hein, oui, absolument. Tous les, tous les lieux sont possibles pour y faire de l'institution. Dès l'instant, on Mais est... La, dans... la, en réali... Vraiment, la troisième saison de En Thérapie oui. va se passer dans, dans la psychiatrie publique. Oui, oui. ça serait bien. Ben oui, merci beaucoup. Alors, haine, j'espère que ce n'est pas synonyme de haine. Vous avez demandé à parler, allez-y. Oui, parce que ça sera peut-être la dernière intervention. Oui, Isabelle, vous voulez dire quelque chose Oui, je veux, bien, je veux bien dire quelque chose. Au bout euh, euh, de la fin, donc. Euh, je, je voudrais dire merci. Merci à Jean Houry d'avoir euh, créé l'abord en <rire> Euh, je veux dire qu'aujourd'hui, je, je suis une vieille, entre guillemets, vieille, pas si vieille, mais pas si jeune orthophoniste. Et, et dans mes années de jeunesse, euh, j'ai dû atterrir à la bord. Donc, voilà. Et ça m'a sauvé la vie. Ça veut dire que si je n'étais pas passée par ce, cet endroit euh, de psychothérapie institutionnelle, de la vie quotidienne et, et rencontrer des personnes euh, euh, comment dire euh, je suis un petit peu émue euh, ben je serais morte ou pire voilà. donc euh, la lutte elle, elle est chevillée au corps pour moi parce que, parce que je sais qu'il n'est jamais trop tard parce que je sais que c'est grave l'état des lieux aujourd'hui mais qu'il y a des possibles et des possibilités et des perspectives déjà être à deux ou trois dans un établissement, et, et, et, et que je n'appelle pas forcément, bien sûr, une institution, et ben déjà à deux ou trois, on peut faire institution, même si ça ne va pas de soi. Et, bon, et je voulais vous ça. remercier très fort tous les deux de, de, cette, de cette heure de, de partage. Merci beaucoup. Eh ben C'est un mot de la fin formidable. Quand on est deux ou trois, on fait déjà institution il faut que ça donne espoir à tous les gens qui sont en difficulté pour qu'ils remontent la pente. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Pierre. Merci. Bonsoir. Merci. Au revoir à tous et à toutes. Merci. merci beaucoup bonne soirée merci, au revoir merci à tous